Bonjour à tous, je m'appelle Malik Leishawi, je suis président du club d'escalade Adhérence Iseur situé comme son nom l'indique à Iseur à côté de Moulins. Alors c'est vrai que c'est une région qui n'est pas très montagneuse malheureusement pour nous, ce qui nous oblige à nous déplacer sur des spots comme Lignerolles, le Rocher Saint-Vincent ou on va jusqu'à Châteauneuf-les-Bains même. une structure qui existe depuis juin 89, donc c'est vrai qu'il commence à être vieillissante. Euh, ceci dit, on a quand même une partie, euh, c'est implanté dans un gymnase euh, qui fait partie du collège euh, François-Villon à Isère. Sinon, il y a une, une partie qui est assez difficile, qui est un dévers. Euh, et puis euh, là, on est en train de rénover euh, quelques voies, on essaye de, de refaire des nouvelles voies euh, dans les inserts qui peuvent encore tenir, je dirais. Quand j'ai pris la présidence, j'étais un peu étonné qu'il n'y ait pas plus de jeunes dans ce club. Donc cette année, c'est pour ça qu'on a formé, on a fait former deux personnes au diplôme d'initiateur SAE. Et l'année prochaine, on a réservé un créneau le samedi matin qui sera entièrement dédié aux jeunes. Donc de euh, toute façon t tout le monde est venu à la salle, donc vous gardez les bonnes habitudes de, de la salle. C'est-à-dire que vous vérifiez bien que les baudriers soient mis comme il faut, les nœuds d'encordement pareil. Et comme on est en extérieur, donc. L'essentiel, le casque. Ceux qui sont capables de, de faire les manips en haut des voies, vous les faites. Si vous ne savez pas, vous laissez tomber. quoi Surtout, n'oubliez pas de faire un nœud au bout de la corde. et eh bien, mes amis, euh, bonne grimpe. <rire> Donc là, tu as le rocher avec toutes les voies, tout autour. Et sur le rocher, tu vas voir qu'il y, y a des noms. Donc toi, tu repères ta voie, tu dis, bah tiens, Martine, Martine c'est une 4B tu vois, c'est pour toi tu peux faire. Okay. Voilà, et donc tu regardes les cotations comme ça et tu te lances, tu commences toujours en dessous de ton niveau parce que au niveau du. tu sais pas toujours euh, voilà, à quoi t'attendre et là c'est pour toi tu vois, pareil c'est pas très très dur. D'accord. Okay. Voilà. Alors cette te Ouais, pour une première, c'est bon Départ, pas trop dur? Un petit peu, ça fait longtemps que je n'ai pas grimpé. Le physique est plus là. Eh bien, on est sur le site du Rocher Saint-Vincent, dans la vallée du Sichon. Ah, bah, pour nous, c'est un des sites. Euh... Le plus proche, quoi, en étant sur, sur Easer. Pour nous, c'est très bien. Oui, on n'a personne... Enfin, pour le moment, on n'a personne qui pose dans le 7, donc on n'a même pas besoin de, de trop de difficultés. 6A, 6B, et du 4 au 6A, 6B, c'est bon, ça suffit. On a de quoi se faire, de se faire plaisir et se faire mal. OK, c'est bon on a un bon site internet qui est géré par Philippe, là, un des anciens, euh, avec un forum qui nous permet de, de nous donner des alertes. Euh, dès qu'il y en a un qui poste euh, un rendez-vous, euh, tous les adhérents qui sont inscrits sur le forum reçoivent un mail automatiquement. Donc ça nous permet non pas d'organiser spécialement des sorties club officielles, mais euh, plutôt entre les gens. Voilà, on s'organise qu'au voiturage. Euh, Tiens, on irait bien à Châteauneuf, plutôt à Lignerolles, etc. Voilà, c'est des sorties en général bien conviviales, on rigole bien, il y a une bonne ambiance tout en assurant, je dirais, la sécurité dans l'activité. Mais une fois qu'on a les deux pieds au sol, qu'on est revenu à terre, c'est la, la bonne déconnade, je dirais. Alors, les, les objectifs du club, eh ben, je disais déjà, là, la priorité de la rentrée, ça va être d'ouvrir ce créneau pour l'accueil des jeunes. Parce que ça, c'est quand même important de préparer l'avenir. nous, on aimerait bien avoir une structure soit neuve, ou soit rénovée. Ta main gauche, Ta main gauche. Elle est là. Voilà. Et bien juste à côté, t'as une prise. Euh, ici. Allez, <rire> voilà.